tous bonjour à tous et bonjour à toutes nous nous trouvons pour un dé pour une petite explication Parce que je voulais vous dire descendez d'ordinateur comme vous pouvez le voir et l'entendre j'ai sans cet ordinateur je peux reprendre les carrières suivies sur Euro Truck, American Truck, Ming Simulator 17 et faire bus et le train simulator voilà il y aura bien Bien entendu, la vidéo setup qui va arriver, qui va arriver aussi à euh, Martin de l'amour et d'un moteur pour les petites nouvelles de la scène YouTube.